Chers auditeurs, bonjour. Patrice euh, sur Andy FM pour notre émission d'aujourd'hui sur le carnaval 2022. Donc, en invité, nous avons la présence de M. Yannick Lucret, nouveau président de l'association Carnaval du Sud. Donc, en intervenant, nous allons avoir Grégory Lozat de l'association C'est en nous de Sainte-Marie. On va rappeler quand même les dates du carnaval. Donc le carnaval a lieu du 27 février au 2 mars. Alors quelques chiffres, hein, j'ai fait des petites recherches, quelques chiffres en termes de requêtes sur Internet. Donc du 1er décembre au 31 janvier 2022, nous avons 610 750 requêtes, dont le mardi gras 2022 représente 500 000 requêtes sur Internet. Donc, voilà ce que ça donne en termes de, de résultats. Donc, si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez appeler au standard d'un DFM au 0596 76 82 68. Alors, tout de suite, je vais passer la parole à, à, à M. le Président Yanis Lucret. Donc, ces chiffres, 610 000 requêtes, qu'est-ce que ça représente ben, bonsoir à tous, je pense que toutes ces requêtes, ce sont des gens qui ont, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de faire le, le, le carnaval en fait. Donc c'est vrai qu'on sait que le Covid, malheureusement, il est toujours présent, mais on a une partie de la population qui a envie de se défouler, même si on respecte les gestes barrières ou autres. Donc je pense que ça représente ça à peu près les chiffres. Okay. Donc, cette année, visiblement, il n'y aura pas la Grande Parade du Sud alors malheureusement non, mais c'est bien pour ça qu'il a fallu se réinventer et proposer de, de nouvelles choses. Donc c'est vrai que je suis en poste depuis une dizaine de jours. Euh, c'est vrai que l'association la, la, la, Carnaval Sud est connue pour sa grande parade du Sud du lundi gras, mais aussi pour ses élections de reines et de mini reines du Sud. Donc, euh, on a trois axes forts pour cette année 2022. Bien sûr, on n'aura pas notre grande parade du Sud, mais on a su se réinventer en proposant euh, trois euh, nouvelles formules. La première qui est le carnaval dans ma ville. Donc, euh, les communes du Sud ont, se sont portées au jeu hein, pour pouvoir euh, décorer leur ville, donc axée sur... Euh, le carnaval, avec plusieurs décorations, le thème étant libre. Donc, je pense que pour la semaine du carnaval, on aura droit de, de, de, de belles, de, de, belles villes décorées, de, de, de beaux projets, vu que le thème était libre. Le, la deuxième formule qu'on va proposer c'est un concours de groupes à pied, donc on a recensé huit groupes à pied, donc la manifestation se fera à huit clos sur le stade du Vauclin, néanmoins elle sera médiatisée par plusieurs plateformes euh, telles que différentes radios via Facebook et les réseaux sociaux. Et euh, la troisième formule, on a tenu hein, quand même à garder euh, la fameuse élection de la Reine du Sud. Ça se fera le samedi 26 février à partir de 14h sur, euh, sur le plateau sportif de l'école Encamé. Donc euh, on aura six communes quand même euh, avec des reines des mini-reines qui ont voulu participer à cette année malgré euh, le contexte difficile. Euh, on aura trois semaines, hein, donc les communes ont trois semaines pour pouvoir euh, franchement euh, faire appel à leur imagination pour créer de, de beaux travestis. Donc on espère aussi euh, que la manifestation pourra se passer euh, en bon du difforme et euh, on espère que le public pourra répondre euh, aux attentes. Ok, merci. Nous avons à l'antenne M. Grégory Loza, qui est responsable du groupe C'est en nous de la commune de Sainte-Marie dans lequel, si je ne me trompe pas, il y a le groupe James Bond. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ben, déjà, bonjour à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent. Et bonjour à vous et merci pour l'invitation. Alors, euh, comme l'animateur vient de l'indiquer, ben, euh, je suis le président de l'association nous, et dans l'association, nous avons un groupe de carnaval qui s'appelle James Bond. Et du côté du nord, parce que là, le président, il nous a parlé de, de, de, du sud, l'organisation qui va y avoir lieu dans, dans le sud. Du, du côté du, du nord, notamment cette marie qu'est-ce qu'il y a de prévu ben Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Euh, nous sommes dans l'attente de, de ce qui se dit au niveau de l'État, du préfet, pour savoir comment on, on s'organise. Euh, sachant que le, le nom n'est pas aussi pourvu de groupes de carnaval comme peut l'être le centre le sud donc euh, ce qui constitue vraiment une force euh, de, de je veux dire de, de pouvoir ou de, de de proposition une force de proposition qu'on qu n'a pas euh, au nord comme Ailleurs. Ok. Et, et en termes de, en termes digital, est-ce que, parce que je vois que que vous vous entraînez tout de même, vous vous entraînez tout de même, vous faites des répétitions. Donc, est-ce qu'en termes de digital, il y a quelque chose de prévu Pour l'instant, non, non, nous n'avons rien de prévu. Ben oui, comme vous venez de, de le dire. On a, ça fait quelques semaines qu'on a repris euh, les répétitions euh, de façon à être euh, toujours dans, dans les règles. Donc euh, on a dû modifier nos horaires de répétition par rapport au couvre-feu. Ce qui fait qu'on se retrouve à répéter le dimanche après-midi de 16h à 18h à la place eugène Monod au bande donc, monsieur, la question qui se pose, je vais le poser à, à monsieur Yanis euh, Lucret. Est-ce que par rapport au Nord, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir de, de, de, de, euh, une espèce de partenariat pour faire participer les, les, les, les, les groupes euh, carnavalaises du Nord à ce qui se passe dans le Sud nous verrons toute proposition, sachant que la parade du Sud n'accueille pas uniquement des, des groupes du Sud ou du Centre. Hein. On a eu l'occasion de, de recenser des groupes du Nord hein, qui viennent défiler à la parade du Sud, hein. parce que le carnaval est constitué, pour moi, de, de, de, de l'ensemble des groupes du carnaval. Hein. C'est nous qui faisons notre carnaval, donc. Euh, on n'est pas spécialement fermé sur des, des groupes du sud ou du centre. Hein. Bien au contraire, hein. l'union fait la force et je pense qu'on peut avoir un carnaval autrement en rassemblant et en fédérant. Nous avons aussi dans nos studios euh, M. Félix Verprier qui est président de l'association de Martinique. Donc la question qui se pose aussi, c'est par rapport aux personnes en situation d'handicap, Qu'est-ce qui est proposé pour le carnaval Je suis auditeur de Andy F. Martinique et à tout ce petit monde qui se trouve sur le plateau. Euh, donc, pour répondre à ta question, je te dirais que chaque année, nous avons eu la chance de participer, d'avoir de, euh, un gradin euh, sur le Malikon où la mairie de Fort-de-France euh, se fait euh, le plaisir de, de nous installer. Et donc euh, cette fois-ci, avec, euh, avec le, comme le COVID, je n'ai je, je rien reçu comme euh, invitation pour dire que nous pouvons euh, faire quelque chose. Puisque tout dépend du, de la décision que prendra le, le monsieur le préfet. Mais seulement, je peux dire qu'il il, il, s'avère que dans les années précédentes, nous avons eu l'occasion de faire euh, un défilé avec... Euh, un char et on marchait sur les échasses et l'occasion de marcher sur les échasses devant et puis le groupe des non Malvoyants était derrière et c'était un plaisir donc pourquoi pas, on va bien voir si ce, cela pourra revoir le jour, pourquoi pas. L'occasion aussi pour nous à travers cette émission de pouvoir aussi donner la parole au, au monde associatif donc c'est pour ça que je redonne la parole à M. Grégory Lozat donc, euh, euh, l'association « C'est en nous ». Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur son, son activité associative au-delà de, du groupe de carnaval Alors, l'association « C'est en nous », c'est une jeune association socioculturelle et sportive. Donc, euh, on se veut ouvert un petit peu euh, à tout, on n'a pas voulu se limiter. Donc, au, au départ, c'est un groupe d'amis qui s'intéressait, qui, qui, on s'est réunis autour de deux thématiques principales, euh, le football et le carnaval. Donc on avait déjà, euh, on s'était déjà organisé, euh, on était, était marron, donc on a voulu donner un petit peu plus de sens à ce qu'on faisait. Donc on a créé l'association pour avoir d'une part euh, le, le, le groupe de carnaval et d'autre part euh, créer une équipe de foot. Et l'être. Euh, et étant la, la majorité des, des personnes qui constituent euh, le comité, nous sommes jeunes. Et nous avons voulu garder une ouverture pour toute euh, personne qui voudrait nous apporter un projet différent de, de ce qu'on qu propose. Et euh, si on a la possibilité de suivre et si euh, le, le projet, on va dire... Euh, si la personne se donne les moyens et qu'on peut accompagner tout ça, ben on, on se lance. Pour l'instant, on a eu l'occasion de réaliser des marches, euh, de réaliser quelques petites fêtes pour de, des soirs de cohésion, pour rassembler un petit peu tout le monde, euh, où chacun avait le, le, le plaisir de ramener euh, ce qu'il voulait et pour passer un bon moment autour d'une belote, d'un domino et de la musique. Et merci. Donc, si on veut rejoindre votre association, comment ça se passe Pour, Alors, on, on, en général, on, on préconise que les gens passent par euh, le numéro de l'association plutôt que de passer par le président, parce que le président, lui, ben, il peut il, il peut partir, alors que l'association, elle, elle, elle est en droit de rester là. Donc, on a un numéro de téléphone. On a aussi une page Facebook. Et un compte Instagram. Donc je peux donner le numéro de téléphone, Et oui, le 0696 545 877. Donc je reprends ce euh, numéro de portable 545 877. Donc vous pouvez nous contacter, ou contacter par WhatsApp ou par message ou par on, un on appel et on, on contacte euh, la personne. Ou sinon, pour ceux qui se posent encore la question, c'est sur Facebook, c'est « Asso, plus loin, c'est en nous » en un seul mot, « S-E-T-A-2-N-O-U ». Et sur Instagram, c'est « C'est en nous, S-E, plus loin, T-A-N, plus loin, nous. » sans F. Ok, M. Grigori, je vous remercie de, de nous avoir consacré un, un peu de, de votre temps pour nous parler de, de votre association. Et puis, euh, puis j'espère pouvoir peut-être éventuellement vous voir euh, sur le format digital, on va dire. Alors, merci pour la proposition. C'est vrai que les, les, les, les groupes, n'ont pas souvent l'occasion en fait de, de laisser je veux dire une trace digitale et si si on tape euh, je sais pas n'importe quel nom de groupe euh, maintenant on on trouvera très peu de, de vidéos on a très peu d'enregistrements donc c'est peut-être euh, l'occasion aussi pour euh, de mettre tout ça sur sur un autre format qui permettra puisque ça fait partie de notre culture qui permettra de laisser une trace Vraiment, parce qu'on aurait bien aimé aussi entendre ce qui se passait avant. Voilà. Tout à fait. Il faut savoir aussi qu'il y a un concours euh, carnaval digital qui est organisé à l'ADEP. L'ADEP. L'ADEP, je donnerai les informations en fin, en fin d'émission. Donc c'est un concours qui peut permettre au carnavalesque d'obtenir de, de, euh, un financement pour pouvoir... Euh, pour pouvoir l'utiliser pour votre association. Donc, euh, je donnerai des informations en fin d'émission ouais. pour les... les... D'accord, mais nous, on, on, on, on a eu le, le plaisir, en tout cas, d'y participer. On a pu terminer deuxième. Donc, euh, euh, voilà, c'était euh, assez gratifiant pour nous. Maintenant, euh, avec le contexte actuel, je veux dire que euh, une émission comme la vôtre permet, aux, en tout cas, de de redonner vie au carnaval, de redonner vie aussi à, à toutes les à toutes les personnes qui en ce moment on, on, sont un petit peu réticents, un petit peu euh, de peur, euh, quoi, je comprends d'ailleurs. Donc euh, mais ça montre qu'il qu y a encore de la vie et que tant qu'on tant qu'on peut, eh bien, il, il faut se lancer. Oui en fait. Euh... Euh, notre émission n'est pas uniquement audio. On, on exploite aussi le format le format vidéo et c'est diffusé en ligne, qui veut dire qu'on a une audience sur euh, sur internet. Parce que on euh, FM a, a compris que si on est à l'aube d'un carnaval qui va étendre vers le digital, en fait, il faudrait avoir une audience euh, une audience digitale, voire euh, euh, dans le cas où ça devient digital, c'est un carnaval qui peut être ouvert à l'extérieur. Donc euh, c'est pour ça que cette émission est à la fois audio, mais diffusée aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Donc je propose... Euh, je propose euh, une, une petite musique peut-être Voilà, une petite, une petite musique. musique. Allez. Et puis Grégory, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. On part bah, avec un, moi, bon. Ambiance Ethnicolore, tout de suite sur Andy FM Martinique. Alice.